Le module Jean Monnet, outre son programme d'enseignement et ses événements à destination du grand public, propose un programme de recherche. Ce programme de recherche a été pensé en trois grands moments. Un premier moment qui est un moment de mise en contact des différents chercheurs de l'Institut catholique de Lyon pour que les uns et les autres puissent prendre connaissance des travaux de recherche déjà menés par les chercheurs sur la question européenne et plus particulièrement la question de la culture européenne et de l'interculturalité. Un deuxième temps du programme de recherche a été pensé comme un moment d'élaboration. Après avoir pris connaissance de ce que faisaient les uns et les autres, il s'agissait que les euh, chercheurs euh, prennent contact entre eux et euh, élaborent des euh, embryons au moins de projets de recherche et une troisième phase a été pensée comme une phase de, euh, de concrétisation de ces projets de recherche. Donc concrètement nous avons commencé la première année par une série de séminaires et de journées d'études dans lesquelles ont participé les, des chercheurs de l'UCLI et euh, dans un deuxième temps nous avons eu de nouveaux séminaires et journées d'études, mais au sein de ces projets concrétisés de, de recherche sur le, le, la culture européenne et l'Europe en interculturalité, a plus concrètement euh, été mis en place un cycle de conférences sur le droit européen de la culture, dont Alexandre Palinco est le principal responsable. Parmi les différentes journées d'études et séminaires qui ont été organisées dans le cadre du programme, je peux citer une journée d'études sur les enjeux de l'appartenance culturelle en Europe, un séminaire traduction et métissage de la pensée en Europe, un séminaire qui s'interrogeait sur quand y a-t-il peuple en Europe et au-delà, ou encore un séminaire qui était intitulé « Variété et sophistication des subjectivités postcoloniales ». Pour en savoir davantage sur le programme de séminaire, vous pouvez consulter le, le, le site web Quant au cycle de conférences sur le droit européen de la culture, il s'est ouvert par une conférence inaugurale de Jean-Christophe Barbato sur la notion de patrimoine culturel européen, puis une conférence de Renaud Denuy sur la place de l'action culturelle dans la construction européenne, ou encore une conférence de Victor Guzet sur la protection du pluralisme linguistique en Europe. À nouveau, pour le reste de ce programme de conférence, je vous renvoie au, au site web. Et pour finir, je voudrais remercier l'ensemble des chercheurs de l'UCLI et aussi des chercheurs euh, français et étrangers qui ont participé à ce programme de, de recherche dans des circonstances euh, parfois difficiles. Et euh, pourtant, je pense que nous avons réussi à mettre en place un. Voilà un beau, un beau programme de recherche et des beaux projets euh, qui j'espère bah, voilà, se verront concrétisés euh, dans, dans la suite.